Bonjour à tous, je m'appelle Victor Stiner, je travaille pour la société Redats et je vais vous parler de comment avoir plus de contributeurs à Python, ou autrement dit, la technique est simple, l'humain est compliqué. Euh, je préviens, il y a des propos violents dans la conférence, donc si ça dérange certains, n'hésitez pas à quitter la conférence pendant, pendant que je parle. Euh, et après, si vous voulez être sympa, ceux qui sont aux extrémités, poussez-vous un petit peu, parce qu'il y a pas mal de gens debout là, donc euh, soyez sympas, c'est leur de la place. En guise de prélude, il y a beaucoup de gens qui considèrent que le projet Python n'est que du code. Euh, là, j'ai envie de vous dire bon, Python est avant tout des personnes. Et je vais commencer par parler du Burnout. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en février dernier, euh, moi qui suis très très active dans le projet Python qui travaille dessus depuis plus de dix ans, eh ben, j'ai décidé de me désinscrire de toutes les listes de diffusion Python auxquelles j'étais inscrit, inscrite, donc cette liste. J'ai fermé toutes mes pull requests j'ai désactivé toutes les notifications, ou je les ai redirigées vers des venus pour ne jamais les recevoir. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement qui m'a fait réaliser que juste, euh, j'en avais gros sur la patate, juste euh, trop c'était trop. Et j'ai, plutôt que de passer progressivement à essayer d'être moins impliqué, je me suis totalement désengagé de tout ce qui est lié à Python. Et autrement dit, j'ai aussi également été arrêté pour, euh, pour le travail. Pendant un mois, j'étais à la maison, euh, j'ai eu un, mois, un moment d'arrêt. Et je n'ai plus fait aucun commit pendant trois mois et demi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant le burn-out bah, C'est que j'ai réalisé que j'étais vraiment trop impliqué émotionnellement dans le projet. Alors tous mes amis me disent « Non, mais t'es bête, c'est juste un projet. » Je veux dire, euh, c'est juste un boulot. Tu qu'à changer de boulot, de projet. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que je travaille sur le produit depuis dix ans, sur Python. Et il y a quelque chose qu'on appelle l'affect, qui fait que je suis relié émotionnellement à ce projet. Et beaucoup de gens ont tendance à à penser qu'il n'y a pas de l'affect, c'est purement du code. Et ben, moi, je vous dis que si, il y a de l'affect. Et ce qui s'est aussi passé, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai pris énormément de responsabilités dans le projet Python, petit à petit. Ce n'est pas d'un coup, je suis devenu responsable de tout, c'est que petit à petit, j'ai travaillé un peu sur la sécurité, un peu sur le mentoring, un petit peu sur, sur Unicode, etc. Et à la fin, juste trop, c'est trop, quoi. Et j'ai aussi calculé que je travaillais 13 heures par jour. Et 13 heures par jour, ça commence à avoir pas mal d'incidence sur la, sur la vie de famille, sur la vie de sociale, et donc euh, ça n'allait plus. Par contre, un burn-out, c'est quelque chose de complexe et je ne vais pas vous donner l'ensemble des détails ici, parce qu'il y a aussi des choses qui sont plutôt personnelles. Euh, maintenant, j'aimerais vous présenter le projet Python comme un logiciel libre. Euh, ben, par rapport à mon burn-out, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans Python, il y a une augmentation de la charge de travail et il y a une diminution du nombre de nouveaux corps développeurs. Alors là, ce que j'ai vu, c'est deux mesures pour, euh, que j'ai choisies pour essayer d'expliquer de, un peu ce phénomène. C'est que si on regarde le nombre de tickets ouverts dans Python, on voit que ça, ça croît de manière constante. Et si on regarde les nouveaux corps développeurs promus chaque année, euh, ben, c'est plutôt une courbe descendante. Alors le graphique en haut, il commence de 2011 et il se finit euh, à février dernier. Et les core développeurs, c'est des statistiques depuis 2007, donc ça couvre quand même une grosse période. Et on peut voir l'évolution, mais on peut aussi regarder le nombre absolu, qui sont aussi intéressants, c'est qu'il y a plus de 6700 tickets ouverts. Il y a 900 pull requests ouverts, sachant qu'on est passé à GitHub il y a deux ans, il me semble. Et les core développeurs, il y a différentes métriques pour les compter. Mais moi, j'ai décidé de regarder uniquement le, le nombre de personnes sur GitHub, parce que c'est... Quand on veut contribuer à Python, de nos jours, il faut avoir un compte sur GitHub. Et là, on peut voir qu'il y en a 93 co développeurs qui sont dessus. Euh, mais euh, ce qui est un petit peu délicat, c'est de savoir est-ce que c'est des gens qui sont actifs ou non Est-ce qu'ils ont juste demandé à être présents sur la plateforme Ou est-ce qu'ils vont activement faire des reviews, participer aux discussions euh, Sachant que la définition de inactif reste encore sujet à débat, donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Euh, J'ai trouvé une BD que je trouve très, très intéressante sur le site Common Strip, qui donne un petit peu une, une autre vision de ma problématique. Là ce qu'on peut voir c'est que c'est une équipe de personnes, ils ont plutôt l'air d'être heureux, il y a même quelqu'un qui leur apporte du café, ils ont l'air de travailler en journée, il y a des fanions, c'est la fête, il y, a, il y a des gens qui travaillent sur un tableau blanc, il y en a qui le manager en bas dit Ah, je vais, je vais assigner une nouvelle équipe sur telle tâche comme s'il y avait toujours plein de gens disponibles pour travailler sur les tâches, c'était toujours quelque chose de très actif. Et on peut voir dans la deuxième case que ce n'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est plutôt une personne toute seule. On peut voir, bon, il y a juste son chat qui l'accompagne. Selon l'horloge, il est 3 heures du matin, donc c'est quelqu'un qui travaille la nuit. Donc on suppose qu'elle n'avait pas, pas payé pour ça, elle fait plutôt ça dans son temps libre. Et une explication à ça, c'est que souvent, quand il y a des gens qui se plaignent de l'absence de, de review sur Python, on va répondre « oui, mais on est tous des volontaires euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire des volontaires Ça veut dire que, en fait, c'est des personnes qui décident de prendre leur temps libre et de le donner à Python. Il faut bien essayer de comprendre qu'est-ce que ça implique de donner son temps libre. Le temps libre, ça peut être la soirée, ça peut être la, le week-end, ce, pour certaines personnes ça peut même être une partie de la nuit, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le temps libre en fait ben, c'est quelque chose de limité, c'est une ressource limitée qui coûte très cher, il y a même des gens qui disent euh, le temps c'est l'argent, et quand on va prendre du temps libre, ben, en fait c'est du temps qu'on va prendre à la famille, aux amis, qu'on va prendre au loisir, donc les gens qui vont travailler sur le projet de Python, ils vont se sacrifier pour le projet. Et malheureusement, il y a peu d'employeurs qui accordent à les, les contributeurs à passer du temps sur le projet Python. Mais heureusement, il y en a quand même trois euh, aujourd'hui. Euh, ben moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon employeur Red Hat me paye à temps plein pour travailler sur le projet Python. Je maintiens Python downstream donc pour Red Hat sur le système d'exploitation et upstream sur python.org. Sur Microsoft donne un jour par semaine à quatre core développeurs qui sont Brett Cannon, Barry Warsaw, Eric Snow et Steve Dower. Et la société Dropbox qui emploie notre ancien BDFL Guido Van Rossum lui donne aussi un jour par semaine. Alors je suis pas certain que c'est un jour, c'est peut-être deux jours et demi, mais bon, ça ne change pas fondamentalement le résultat qui est que quand on additionne toutes ces journées de travail, eh ben on arrive à deux développeurs à payer à plein temps pour travailler sur Python. Alors, j'aimerais que vous essayiez de mettre ça en perspective. C'est que d'un côté, il y a 900 pull requests. De l'autre côté, deux développeurs. Euh, et pour vous donner une autre idée, c'est qu'il y a un site internet qui mesure la popularité des langages, qui s'appelle le Tiob Index. Mais récemment, Python est passé au rang du troisième langage le plus populaire au monde. C'est le langage le plus populaire, et on a deux développeurs payés à plein temps. Pour vous expliquer pourquoi les pull requests ne sont pas mergés, euh, il, faut... il y a Brett canon qui a trouvé une métaphore assez intéressante, c'est que vous pouvez voir une pull-request comme un, comme un chiot. Euh, le chiot, ben, c'est quelque chose de super mignon, c'est une chose merveilleuse qu'on vous donne sur un plateau d'argent, mais euh, ça c'est votre perception à vous. Mais un corps développeur il peut avoir une vision différente, il peut voir un chiot comme euh, une décennie d'alimentation, des promenades quotidiennes, des factures de vétérinaires. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ce que j'ai mis en gramme C'est que quand on va cliquer sur le bouton Merge pour une pull request, on va devenir responsable du code. On va gérer les régressions, on va gérer les problèmes de cassage d'API, on va gérer tout le, ce code, on va devoir le gérer pour les 10 années à venir. Et quand on a une quantité de temps limitée pour travailler sur Python, Parfois le choix le plus simple, au niveau de maintenance, ben, c'est juste de ne pas merger. Même si le changement a l'air évident pour vous, ben, c'est hyper important parce que ça bloque votre production. Ben, parfois on préfère juste ne rien faire. Euh, pour, pour augmenter le nombre de corps développeurs euh, de contributeurs à Python, on a déjà fait des actions par le passé. C'est qu'on a déjà écrit un guide du développeur qui explique euh, en long et en large comment contribuer à Python. On est passé de Mercurial à Git sur GitHub. Alors, ce n'est pas juste changer de repository, c'est surtout euh, tout l'outillage qui est autour pour simplifier les contributions. Ça veut dire que maintenant, euh, pour un core développeur, merger une pull request, c'est vraiment cliquer sur le bouton merge. Et pour une personne qui veut proposer un patch, ben, c'est les pull requests qui sont quand même relativement simples de nos jours. Il y a également les tests automatisés qui vont être lancés avant qu'on clique sur merge. Donc il y a une CI, Linux et Windows qui va te lancer avant. Et ça, c'est une grosse évolution parce qu'avant, on poussait le code. Et quelques heures après, peut-être ça marchait, peut-être ça marchait pas. Si ça marchait pas, il fallait pousser d'autres correctifs. Donc euh, c'était plus de travail. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'avoir de la doc, avoir des outils, c'est bien. Mais euh, les corps développeurs restent toujours le goulot d'étranglement. Il y a une citation que j'aime bien qui explique ce phénomène. C'est que vous ne pouvez pas résoudre des problèmes humains avec du logiciel. Et maintenant, pour essayer d'expliquer le pourquoi on a du mal à trouver des, du monde, je vais parler des problèmes de diversité. Alors déjà, la diversité, ben c'est simple. Étant donné qu'il n'y a jamais personne qui se plaint qu'on ait de problèmes de diversité, s'il n'y a pas de plainte de publique, il n'y a, a pas de problème. Et j'ai trouvé un, un tweet de Mariata Vijaya, qui est une core développeuse Python, qui est assez lourd de sens. C'est que quand une femme parle de diversité et de communauté, elle est pénalisée et étiquetée comme non-technique. Certaines femmes choisissent de ne pas parler à cause de ça. Nous ne serons pas réduites au silence. On va essayer d'expliquer de, ce tweet qui, de prime abord, n'est pas évident à aborder. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on traîne sur une mailing list depuis plusieurs années, il y a certains comportements en fait, qui vont passer... Euh, naturel parce que tout le monde se comporte de la même manière. Et disons que parfois, dans les discussions, ça peut être un petit peu viril, ça peut être un peu, euh, un peu costaud les, les insultes ou les vocabulaires utilisés. Et plus généralement, c'est ce que j'appelle la toxicité dans une communauté. C'est que, par exemple, quand quelqu'un va venir avec une idée, au lieu de, de, de rester au niveau de l'argumentaire, de, de parler argument contre argument, Malheureusement, certaines personnes vont plutôt attaquer, des, attaquer la personne qui propose le changement plutôt que d'attaquer de, de, de, de, ses arguments. Les, les attaques peuvent se faire au niveau public, sur les mailing lists, sur Twitter, etc. Ça peut également être privé, dans, dans la sphère privée. Les attaques, ça peut être du, du harcèlement, ça peut être de la misogynie ou du racisme. Et après, la liste n'est pas complète ici. Et pour essayer de vous expliquer le tweet de Mariata, je vais vous donner un exemple récent qui m'est arrivé moi-même le mois dernier. C'est que vis-à-vis -vis de la diversité, j'ai vu des discussions sur la, les mots « master and slave » qui en français peuvent se traduire littéralement par « maître et esclave ». Et disons que le mot « esclave » au XXe siècle, il a un peu connoté quand même « esclavage », c'est pas quelque chose de super positif et j'ai regardé le code source de Python, il y a des endroits où vraiment le terme n'est pas approprié et d'autres termes peuvent être plus précis. Donc j'ai modifié les lignes où vraiment le terme, on peut le, change, on peut le remplacer sans que ça change le sens et que le, le remplacement est plus précis. Comme par exemple, quand on fait un fort, on va plutôt avoir un parent et un enfant plutôt qu'un maître esclave. Quand on parle de, de réseau, on va plutôt parler de client-serveur que de client-master. Et pour le projet Buildbot, ben le, le terme Build Slave en fait est déprécié. Ça fait plusieurs années que dans la documentation officielle, ils sont passés à Build Worker, qui, je pense, est plus explicite. Euh, et je souligne aussi que les changements sont uniquement dans la documentation et dans les commentaires. C'est pas dans les API, c'est pas dans quelque chose qui va vous, vous impacter tous les jours. Euh, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, c'est qu'il y a un journaliste du site The Register qui a écrit un article pour parler de mon changement. Et l'information a été reprise sur uh, Russia Today et Braveheart, qui sont plutôt des sites uh, politiques. Et également sur uh, développer.com, Hacker News, Motherboard Vice, uh, Slash Dot, China, China, Twitter, Weibo. Il euh, y a des articles en anglais, en russe, en japonais, en mandarin, en allemand, en français, en tchèque et l'ensemble des articles a mentionné mon nom euh, complet et mon employeur comme quoi si on a vraiment associé le changement à ma personne euh, morale et pas, pas à la communauté piton en, en entier et pour vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène qui s'est passé en l'espace d'une semaine c'est que quand l'article Slash a été publié il y a eu 1200 commentaires en deux jours alors je ne sais pas comment font les gens pour poster aussi rapidement mais c'est qu'il y a un certain volume quand même de, de commentaires et pour vous donner une, une, euh, un exemple de retour de flamme, ça c'est un des commentaires euh, que j'ai pris hors contexte par rapport au changement sur les 7 lignes que j'ai changées. C'est « Fuck you Victor Steiner you are the enemy of Slash.now, eat cheat, I will probably make a video about this gate cheat. » Ce qui pourrait se traduire par euh, « Va te faire foutre Victor, tu es, tu es maintenant l'ennemi du, du, du forum slash G. mange de la merde, je vais probablement faire une vidéo à propos de cette mère de gay, où il y a une personne qui était encore plus cash, qui m'a dit eh « ben, I would like him dead », c'est « Je veux qu'il meure ». Jamais sollicité ce genre de commentaires je n'ai pas cherché à blesser qui que ce soit euh, ma volonté c'était de rendre le projet Python plus accessible à certaines personnes à certaines catégories de personnes et je n'ai pas cherché à volontairement mettre de l'huile sur le feu et je ne m'attendais vraiment pas à une déferlante de commentaires je vous en ai donné deux mais comme dit il y en a eu je sais pas plus de 2000 ou 4000 commentaires en une semaine j'ai reçu des tweets privés j'ai reçu des mails privés et hum, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que moi je suis un homme européen blanc. Je vous laisse imaginer ce que ça donne si, si on parle d'une femme ou d'une personne transgenre. Ça passe à l'échelle d'après quoi. Euh, maintenant qu'on a vu un petit peu les problèmes de diversité, je vais essayer plutôt de parler des pistes pour euh, l'améliorer. Euh, la, la, la, là où je parlais d'humain, ben, il faut savoir que les problèmes de diversité, ce n'est pas un problème technique, on ne peut pas le résoudre avec un débogueur. C'est plutôt la psychologie qui va nous aider ici. Et euh, un premier élément, c'est ce qu'on appelle le biais inconscient, qui sont les stéréotypes sociaux à propos de certains groupes de personnes qu'un individu forme euh, hors de sa propre conscience. Alors dit comme ça, c'est une définition un peu compacte. Euh, stéréotypes sociaux, ben, c'est qu'on a des préjugés sur certaines personnes et hors de sa propre conscience, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc même si on est bienveillant, qu'on est sensibilisé à la diversité, même si notre éducation nous a demandé à ne pas être raciste, à ne pas avoir de préjugés. Vous pouvez faire le plus effort que vous voulez, c'est quelque chose d'inconscient. C'est comme ça. Et j'ai trouvé un exemple qui est assez parlant, c'est qu'aux états unis la police commence à utiliser le machine learning et ils essaient de détecter un petit peu la, la criminalité pour, pour essayer de les aider dans leur travail quotidien. Le principe du machine learning, c'est qu'il y a un logiciel, on lui donne des données en entrée pour apprendre au logiciel comment traiter les données. Et en sortie, on va avoir une analyse. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné plein plein de dossiers de criminels. Et après, ils ont donné des dossiers neutres de personnes qui n'ont jamais été inculpées. Et pour regarder un petit peu le comportement du machine learning. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les, couleurs, les gens de couleur noire de peau euh, sont plus souvent euh, suspectés de criminalité que les gens de couleur blanche de peau. Euh, ce qui veut dire qu'en fait la machine est raciste et une autre explication pour ça, c'est que moi je vois ça comme le machine learning comme étant un miroir qui nous, qui nous jette à la gueule ce qu'on qu est nous-mêmes et l'inconscient qu'on essaie de rejeter, ben, le machine learning nous le, nous le renvoie en, en pleine face. Quoi. Un autre phénomène psychologique qu'on voit, euh, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors Honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler avant l'an dernier. Et quand on a commencé à m'en parler, je me dis « Ah, ben en fait, je pense que je suis aussi, aussi victime de ce syndrome. Alors, -ce » Alors, qu'est-ce que c'est C'est un schéma psychologique dans lequel un individu doute de ses réalisations. Il a une peur permanente intériorisée d'être découvert comme fraudeur. Alors là encore, la définition est un petit peu difficile à comprendre. C'est euh, Il doute de ses réalisations. Qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est que quand on est développeur, on va dire que son travail n'est pas de bonne qualité, par exemple. Et la peur intériorisée peur permanente intériorisée, c'est-à-dire que c'est une peur qu'on va avoir au quotidien, et qui va toujours être avec nous, et d'être découvert comme fraudeur, c'est-à-dire que ben on considère qu'on travaille mal, et que si on se fait attraper, ben on va, on va se faire taper sur les doigts, on peut même se faire licencier, quoi. Et c'est quelque chose que, euh, qui est difficile de lutter contre, surtout quand on ne sait pas que ça existe. Euh, moi, j'ai trouvé une explication qui est assez parlante pour ce phénomène, c'est que euh, aujourd'hui, on vit tous à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'Instagram, avec euh, des personnes qui nous montrent leurs photos de leurs superbes voyages dans les îles, de leurs super smoothies aux fraises qu'ils ont bu hier. Euh, mais ce qui se passe, c'est que le, la culture actuelle et les réseaux sociaux, les entreprises qui gèrent les réseaux sociaux, nous encouragent fortement à ne jamais montrer le, nos défauts, à ne jamais montrer nos faiblesses. En fait, on va toujours chercher à donner la photo du meilleur profil, le, le meilleur de nous-mêmes. Et le souci avec ça, c'est que des psychologues ont dit que les réseaux sociaux genre, rendent les gens plus anxieux, plus dépressifs. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on compare le meilleur de nos, de nos amis, on le compare à, à cause du syndrome de l'imposteur, au, au pire de nous-mêmes. En fait, on va, on va comparer le meilleur travail de nos collègues, parce que les collègues vont aussi faire pareil, ils vont montrer le meilleur de d'eux-mêmes, ils vont un petit peu mentir ou cacher leurs faiblesses. Nous, on le compare à notre pire travail, ben, forcément, il y a un énorme déséquilibre. On a l'impression qu'on n'est pas les égaux de nos collègues. Quoi. Par rapport à la toxicité, il y a, il y a quelque chose qui s'appelle le code de conduite. Alors, le code de conduite, c'est un contrat social qu'on va passer entre les membres d'un groupe. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, dans les, dans les logiciels libres, dans les communautés, il n'y avait pas ça. Mais on a réalisé qu'il y avait quelques problèmes euh, et qu'il fallait mettre les choses au clair par écrit. Et quand on met les choses par écrit, ben c'est beaucoup plus simple de, de gérer la modération et de décider si on peut exclure une personne ou on peut rectifier le comportement d'une personne. Donc la PSF a écrit un code de conduite pour Python. Petit à petit, elle a été appliquée au mailing list, au bug tracker, à python.org. C'est été appliqué aux événements PyCon, comme le Pyconfr. FR. Et d'ailleurs, si on veut appeler une conférence PyCon, la PSF exige qu'on ait un code de conduite. Et si on veut recevoir des fonds pour une conférence qui ne s'appelle pas PyCon, également on doit avoir un code de conduite. Et en mai dernier, PyCon US a loué les services d'une société externe pour gérer le code de conduite. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, naturellement, les gens ne sont pas très compétents pour euh, gérer des, des conflits ou des incidents liés au code de conduite. Et on a besoin de se faire aider pour savoir quelle est la bonne réaction à apporter. Euh, maintenant qu'on a un code de conduite écrit, euh, je pense que c'est seulement la première étape. Maintenant, l'étape en cours, c'est plutôt la, la discussion sur comment gérer les incidents et les bannissements. Euh, J'ai beaucoup parlé de diversité, mais je pense que ça reste encore assez obscur pour certaines personnes de quelle est la finalité en fait, d'apporter la diversité dans un projet. Euh, bah, ici, je pense qu'il y a plutôt des développeurs dans la salle. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que la diversité, c'est la diversité des points de vue. C'est qu'il y a des gens qui sont plus axés sur la documentation, le compteur de référence en C, la compatibilité l'API, la cohérence du langage, des... est-ce qu'on a trouvé la solution la plus simple pour aller à l'objectif plutôt que tu des... des solutions de tarabiscotées Est-ce qu'on a réfléchi aux cas limites Est-ce qu'on a pensé aux performances, donc le CPU et la mémoire Est-ce qu'on gère la sécurité Est-ce qu'on a pensé à gérer le cas de PyPI pour, que... pour être sûr qu'ils arrivent aussi à implémenter une solution Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le spectre des points, des points de vue en fait, est très large. Et en fait, une seule personne ne peut pas cumuler toutes ses capacités. On ne peut pas être expert en tout. Donc en fait, Python a vraiment besoin de cette diversité pour que Python devienne le meilleur langage au monde. On peut aussi voir ça comme la diversité des cas d'utilisation parce que Python peut être utilisé de manière euh, très différente dans des cas d'usage très différents. Par exemple, il y a des outils en ligne de commande qui sont lancés en moins d'une seconde. Euh, donc là, c'est plutôt le temps de lancement qui importe. Ou alors, ça peut être un serveur lancé plusieurs jours Là, ce qui va plutôt primer, c'est la consommation mémoire et éviter que ça crache. On peut aussi utiliser Python pour des applications graphiques, du machine learning, des serveurs REST, des jeux vidéo, etc. Et pour vous donner un exemple encore plus concret, c'est que Naoki Nada a été promu comme core developer il y a deux ans. Et en fait, il a été choisi de le, de le nommer BDFL Delegate, donc c'est la personne qui prend une décision sur une PEP. Il a été BDFL Delegate sur la PEP de Nick Colgan, la 538, <coughs> sur la coercion à l'ALOCC et sur ma PEP, la 540, qui, qui introduit un nouveau module UTF-8. Et pourquoi on a choisi un Aoki plutôt que quelqu'un d'autre C'est que, bizarrement, les anglophones ils se satisfassent très bien de l'ASCII parce que, ben, en anglais, il y, y a 26 lettres et ça suffit pour tout le monde, mais... Quand on regarde une personne au Japon, euh, il y a ce qu'on appelle le CJK, le Chinese, Japanese, and Korean, qui sont des langues beaucoup plus complexes que les langues européennes, qui ont des idéogrammes beaucoup plus élaborés, des règles de mise en forme plus compliquées. Et disons qu'au Japon, les problèmes d'encodage et problèmes de local, ils l'ont juste tous les jours. Quoi. Donc pour eux, ça les bloque vraiment dans leur quotidien. Et disons que quelqu'un qui vit au Japon bah, a beaucoup plus de de volonté vraiment à mettre fin à ces problèmes qu'un qu anglophone. Une autre man manière d'apporter plus de monde sur le projet Python, c'est le mentorat. Et on va commencer par les actions positives. C'est qu'il y a deux ans, Python US, Guido Van Rossum a encouragé les femmes à le contacter pour du mentorat. Il a mentoré Marie Marietta Vijaya, qui est devenue la première femme core développeur en janvier 2017 et qui a été suivi de la promotion de Carol Winning en mai 2017 et euh, le mois dernier de Lisa Roach et Emily Morehouse. Ce qu'on peut voir c'est qu'on est passé de zéro femme il y a deux ans à deux femmes l'an dernier et pour le moment quatre femmes cette année, peut-être plus quatre femmes core-développeurs. Donc on peut voir les positive, positives ont vraiment un résultat concret, c'est qu'on a augmenté la diversité au moins en, en nombre de femmes. Et euh, par rapport à mon burn-out, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je travaillais 13 heures par jour. Et j'ai beau me donner du mal, je ne peux pas travailler plus que 13 heures par jour. Ça devient un petit peu limite-limite. Et <coughs> j'ai trouvé une citation qui est assez parlante, c'est que si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Alors, pour vous expliquer, c'est que ben, plutôt que de travailler plus, c'est de d'enseigner Python à d'autres personnes pour simplement avoir plus de monde sur le projet. Euh, ben, pour ma part, j'ai mentoré Pablo Salgado de janvier à juin 2018. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été promu corps en juin et on peut voir que ça a quand même dû, la, le mentoring a duré pas très longtemps quand on sait que, pers que d'autres personnes attendent depuis deux, trois ou, ou quatre ans pour devenir corps développeur. Ce qu'on voit, c'est que le le mentoring est vraiment efficace pour promouvoir des gens au niveau de core développeurs. Et je pense qu'une bonne explication à ça, c'est qu'un logiciel libre, c'est avant tout une relation de confiance. Encore une fois, le, il ne faut pas voir le, un logiciel comme du code, il faut voir le, un logiciel comme un groupe de personnes. Et pour être capable de travailler, il faut vraiment avoir une relation de confiance. Comme par exemple, quand j'ai proposé la promotion de Pablo, euh, ce qu'on m'a dit, c'est que en fait, d'autres core développeurs ne connaissaient pas Pablo mais ils me connaissaient moi, parce que je suis impliqué sur le projet Python depuis de longues années. Et en fait, il me, confi il me faut confiance à moi, et ils me font confiance que moi-même, je fais confiance à Pablo. C'est là où je parle d'un réseau de confiance. Et pour finir, euh, bah, on a vu que les corps développeurs sont le goulot d'étranglement de la vélocité du projet Python. Nous sommes au courant que Python a des, a des soucis humains, on travaille dessus. Le mentorat est efficace pour former des, des contributeurs comme de futurs core-développeurs et le code de conduite réduit la toxicité du projet. Et Guido Van Rossum a, a prononcé une phrase que je trouve très parlante, c'est que augmenter la diversité des core-développeurs est un objectif très important pour assurer la santé future de Python. Il y, y a une phrase très connue aussi de Brad Tannon qui dit que venez pour le langage Python et rester pour la communauté. La communauté, ben, c'est par exemple euh, les Django Girls qui visent plutôt à promouvoir le langage Python auprès des femmes, comme l'association le, comme le, PyLadies. Et il y a aussi la, la communauté Transcode qui, qui, qui vise plutôt à, à approcher les, les personnes transgenres du projet Python. Et pour la suite, euh, ben, je travaille sur un processus de promotion des contributeurs donc ça veut dire de formaliser en fait les différentes étapes pour devenir core développeur pour que ce soit plus juste et plus encadré que le système actuel. J'aimerais aussi écrire un guide de mentorat dans l'objectif que d'autres personnes euh, aient envie de faire du mentoring et sachent comment s'y prendre. faut dire un petit peu le temps que ça prend, le type de questions. Et j'avais commencé à travailler sur un tutoriel de contribution, c'est-à-dire c'est une, une autre manière d'expliquer le dev guide. C'est le, le dev guide existant, mais plus étape par étape, avec des petites étapes qui durent une ou deux heures, hein, qui sont faciles à faire. Et j'ai juste fait les premières étapes, mais j'ai pas encore fini. Parce que idéalement le, le tutoriel devrait vous prendre par la main depuis la compilation de Python jusqu'à devenir un core développeur. Et c'est tout. Merci.